Est-ce que vous avez autre chose Oui, oui Merci On vous écrira Mais monsieur le directeur... Suivant il attendit longtemps Dans les quatre à 5 ans Puis un jour fatigué de la panade Un 14 juillet Il changea de métier et dans un petit bal à deux pas de l'estrade, un garçon dansait tout en servant des demi-hauts danseurs, ses copains, ses amis. Et quand il dansait, tous les gosses à pleine voix chantaient comme autrefois. C'était la nuit, Paris. Vivait son bonheur de vivre heureux de par deux quand on est amoureux Tout le bal riait de voir cet homme un peu fou Qui dansait partout On ne savait pas que ce serveur Écoutait au fond de son cœur l'écho d'une musique qui surgissait de son passé et longtemps avait percé son rêve fantastique. Suivant aussi qu'en vain. Le jour seul avec son grand amour Dans les rues mal pavées du Faubourg Un garçon dansait Sous le merveilleux lampion de ses illusions